Bon, C'est Winman, content d'être avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo très attendue des abonnés de Winman. On parle ici d'une vidéo SQDC. Et oui, mesdames et messieurs, on parle ici d'un autre produit de Spinach. Spinach qui appartient à la marque Chronos, Chronos Group. Et Chronos Group appartient à 45% à la compagnie de cigarettes. Je le sais, je le sais, vous ne connaissez pas les compagnies de cigarettes parce qu'ici à Winman, Personne ne fume la cigarette. Personne ne met du tabac dans leur joint. Mais par contre, peut-être que vous avez sûrement vu certaines publicités ou peut-être même dans des films américains, les fameuses cigarettes Mar Malboro, je pense qu'on ne dit pas le R, hein? c'est Malboro, Marlboro. Euh, les cigarettes Malboro, ça appartient à la compagnie Altria. Altria, donc ont acheté 45% de la compagnie de Kronos Group. Chronos Group, euh, on connaît ça Winman, c'est eux qui fabriquent les produits Spinach et aussi les produits Cove, Cove C-O-V-E, mais il n'y a plus rien de Cove sur le site de la SQDC. Euh, on se rappelle du REST Reserve de Cove. Je pense qu'on a vu le Reflect de Cove, le Revive de Cove. Donc, il n'y a plus aucun produit euh, Cove euh, sur le site de la SQDC. Est-ce que c'est discontinué? Euh, on sait que c'était des, des produits corrects, mais c'était dans la trentaine de dollars. Donc, on sait maintenant qu'à la SQDC, il faut des produits en bas de 30 dollars pour être dans la compétition. Si on n'est pas dans du 4A+, plus, hein? si on n'est pas dans le très haut de gamme, si on est seulement là dans du cannabis régulier, euh, on peut pas se permettre de mettre le prix à 32, 34, 36 dollars. Si notre cannabis est, est bien et est régulier, il euh, faut que ce soit en bas de 30 maintenant à la SQDC. Les produits Spinach, euh, on le dit, hein, c'est commercial. Euh, les cocottes, c'est pas vraiment là, trimé à la main. C'est vraiment arrondi. On met les cocottes dans une machine. Puis c'est vraiment. toutes les petites feuilles, c'est trimé dans une machine. Donc, euh, un peu indifférent euh, avec Spinach au début de la légalisation. Par la suite, ils ont sorti de nouvelles variétés. Même qualité qu'au départ, mais les nouvelles variétés m'ont plus accroché. Euh, si on se rappelle bien, là, on a essayé le Dance Hall, un produit que j'avais pas vraiment aimé. Le Diesel ordinaire, euh, le Blue Dream aussi ordinaire, le Sensi Star, j'avais pas vraiment aimé. Mais ensuite, on nous a apporté le GMO cookie qui est devenu un peu plus populaire, le Wedding Cake, un petit peu plus populaire avec spinach. Et là, c'est vraiment le Cocoa Bomba. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai seulement écrit Cocoa dans la description, on se rappelle dans le passé que Winman avait fait la vidéo Cherry Bomb. Et YouTube n'avait pas aimé ça, il avait coupé mon vidéo euh, parce qu'il croyait qu'on allait fabriquer euh, la fameuse B. Donc, il euh, faut vraiment faire attention avec nos mots qu'on dit, qu'on écrit parce que c'est. Ça, ça peut être ter... ça peut se terminer très rapidement avec YouTube. Ce que j'aime de la marque Spinach, c'est que tous les produits Spinach sont au même prix. 25,80$. Donc, il n'y a plus vraiment là, des produits à 20, 30$. On voit ça des fois à la SQDC pour une même marque, différents prix. On n'embarquera pas dans le sujet, on en a assez parlé. Donc, euh, libre à chacun de choisir leur prix, mais on voit ce qui peut arriver hein, avec euh, certaines marques comme euh, Souvenir. On sait que souvenirs euh, n'ont pas toutes le même prix. Euh, Est-ce que c'est à cause de ça que Emerald L thérapeutique est terminé? Je penserais pas. Si on regarde le souvenir. 25,90 21,50, 27,90. Donc trois prix différents pour la marque souvenir. Euh, Je pense pas que c'est winner. Donc on va continuer avec euh, le Cocoa Bomba. 24.5 de THC. J'ai rencontré quelques personnes ces temps-ci, parlant un peu de cannabis. Encore plusieurs personnes mettent beaucoup d'attention sur le THC. C'est vrai, il faut, faut regarder le THC, mais ne pas mettre 100% de... faut pas penser que le THC, c'est 100% du buzz. Les terpènes jouent dans le buzz. Il faut trouver votre terpène. Hein? Moi, mes terpènes préférées, si je regarde là euh, la tendance, souvent, souvent, myrcène, limonène sont dans mes cannabis préférés. Même que là, on retrouve même des fois le là, là euh, plus souvent que je pensais. Je vais ouvrir ça immédiatement. Donc, euh, spinach qui appartient à Chronos. Chronos qui appartient à Altria à 45%. On sait que les produits à l'SQDC sont radiés. Plusieurs personnes l'ignorent. Mais c'est quoi radier le cannabis? Mais c'est un genre de... Je pense qu'ils mettent le cannabis sur un genre de tapis. Et puis... Euh, le tapis... Le, le cannabis passe sur le tapis. Et puis, je pense que c'est... Euh, il y a des ondes hein, qui, qui, qui tuent les insectes, qui, qui, qui tuent toutes les, les bactéries qui pourraient être euh, contre Santé Canada. Toutes les compagnies de cannabis au Canada qui ont un permis doivent... Euh, respecter les règles de Santé Canada et en radiant le cannabis, c'est euh, automatique, ils vont euh, tout éliminer ce qui est euh, mauvais dans le cannabis pour pouvoir passer les tests de Santé Canada. Les points négatifs de ça, on ne le sait pas vraiment, euh, c'est pas vraiment, euh, c'est tabou, hein? c'est tabou parler euh, du cannabis radié au Canada, mais euh, on l'ignore un peu, hein. On l'ignore un peu, ce que, ce que fait exactement euh, la radiation euh, sur le cannabis. Mais entre vous et moi, ça doit pas être super bon, hein, <coughs> Ce côté euh, senteur bizarre, euh, le look, toujours bien avec spinach. Euh, toujours le même style de cocotte, des petites cocottes dures, dures, dures. Euh, Toujours le même look, hein? Je me demande si je serais capable de comparer le GMO Cookie avec le Wedding Cake et le Cocoa Bomba pour ce qui est du, de l'aspect visuel. Euh, et puis, je, je suis un petit peu content. Je pensais qu'il y avait une pochette d'humidité et il n'y en a pas. Ça, ça a été emballé là, au mois de septembre. Ça a été emballé là, le 28 septembre cette année. Octobre, novembre, décembre, donc trois mois. Pardon. L Humidité parfaite. Très, très dure, très dense. Un petit peu résineux. J'ai le hockey. Là, par contre, euh, en l'égrenant. Tabarouette. En l'égrenant, on a vraiment une meilleure idée de la ronde. C'est vraiment euh, beaucoup plus fort là, quand on les graine. Donc, je vais me rouler un joint avec vous. Allez voir sur mon Instagram. Euh, ce qu'il en a pour les cocottes. Ah, vous voulez le voir immédiatement? Ok, je vous montre ça immédiatement. Le look du Cocoa Bomba de Spinach. C'est vraiment très, très similaire là, aux autres produits de Spinach. Donc, je vous montre ça immédiatement. Et aujourd'hui, on va se payer du luxe. On va fumer ça avec un cote en verre. Et non pas un petit cote en carton. Donc, je vous montre ça exact immédiatement. Et voilà, donc on ne peut pas voir le cannabis à la SQDC, euh, ni à travers le contenant, ni sur une photo. Donc, euh, il faut venir voir ça ici à Winman, dans les vidéos YouTube ou sur mon Instagram. Donc, c'est vraiment, vraiment là, euh, du spinach. C'est vraiment similaire là, au wedding cake, au GMO cookie, euh, des petites cocottes dures. Avec du tricône. Donc jusqu'à maintenant, c'est très bien. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Il faut seulement l'égrainer, le fumer et trouver son arôme préféré dans les produits spinach. On essaye ça immédiatement. Alright guys, on est de retour. Écoutez, euh, ça va être bien. Ça va être pas pire le Cocoa Bomba. Donc euh, si je vais voir là, les terpènes du Cocoa Bomba... Euh, Est-ce que ça va être Myrcène Limonen? J'imagine qu'il y a du Myrcène là-dedans. J'ai vraiment pas regardé euh, la vidéo. J'ai pas regardé la description. Cocoa bondba Myrcène. <cliffe> Terpène dominante, Myrcène. Myrcène. <cliffe> Un petit peu terreux pour la Myrcène. Euh, les arômes naturels ils nous disent ici épicé, sucré floral. <coughs> Pardon. Épicé, sucré floral, terpène, myrcène, humulène, limonène. Écoutez. Je suis pas pire. Je suis pas pire. Je suis fier de moi. Vraiment content. Alright. Euh, je roule ça immédiatement. On va utiliser un en vert. Quand on voit la différence entre un coton vert et un coton en carton. Euh, ça, ça, ça, ça joue dans le goût. Ça joue dans le goût. Ça joue dans le goût. Euh coton vert, c'est mieux. Ça, ça, ça change moins le goût. La seule chose avec un coton vert, c'est qu'il faut vraiment le nettoyer à l'alcool. Euh, on peut pas l'utiliser pour un deuxième joint. Le coton vert va vraiment se salir. C'est le seul point. Euh, on pourrait dire négatif, qu'il faut vraiment le laver. Donc, faut vraiment acheter de l'alcool en grosse quantité, soit euh, au Costco. Et puis, j'ai même un, un abonné qui m'a suggéré, euh, il y a quelques mois, il faudrait que j'essaie de retrouver euh, cette information-là. Acheter un produit, à, là, je de me rappeler, c'est qui qui me parlait de ça. Acheter un produit à la calcaillerie qui fait le travail, qui est vraiment moins cher. Un produit, je pense, un genre de 4 litres euh, qui qui vaut, là à, qui fait le même travail que l'alcool. Donc, si vous avez beaucoup de cotes en verre, si vous avez vos euh, grinders à nettoyer souvent, si vous avez d'autres produits à nettoyer, peut-être que ça serait une solution <coughs> d'acheter une, une grosse quantité. Bon, j'ai oublié de mettre mon cote et puis mon cote, il rentre tu Ah! Oh. Non, il faut que je recommence mon G. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai... Je recommence ça. Ouh, je mets sur un coton carton. Oh, man. Ah, man. Ça ne me tente pas de déchirer mon G. Ouh, vous savez c'est quoi? Quand on joue voit, rouler. Ça ne me tente pas de le déchirer. Oh, man. Il en manque pas de gros pour le rentrer. Bro! Ah, je déchire mon joint. check ça. Ah! Puis, était tout beau. Juste pour mettre un en vert. Et hey my God! Ah, j'ai vraiment hâte de fumer, boys. Vraiment hâte de fumer. Eh, hey, seigneur. Bon, je vais tout déchirer ça. Je vais rouler ça. Puis, euh, je vais aller me moucher. On se revoit, là. On se revoit. Tout de suite, tout de suite. Hey oui, c'est fait, quand on va réinstaller, donc on va pouvoir euh, allumer ça, le Cocoa Bomba de Spinach. Euh, si on veut trouver un point négatif à Spinach, euh, j'aime bien le Wedding Cake et le GMO Cookie. Point négatif, euh, je trouve qu'il qu qu se ressemble un petit peu. Euh, je trouve qu'il n'y a pas de grosse différence, comme mettons les produits San Rafael. Je trouve que les produits de San Rafael, si, si on essaye, euh, là, c'est sûr que le Delay's puis le Kush, c'est un sativa et un indica, mais je trouve que San Rafael se démarque d'un cannabis à l'autre, vraiment. Mettons, deux, deux Sativa euh, de San Rafael, le Delays puis le Tangerine Dream. Je trouve que les deux produits, c'est des sativa mais c'est quand même différent comme base. Tandis que Wedding Cake de Spinach et puis le GMO Cookie de Spinach. Euh, je trouve que le GMO Cookie est un petit peu plus fort, mais je trouve que c'est quand même très similaire. Très, très, très similaire. Puis là, je me demande si le Cocoa Bomba, il va pas être aussi dans ces deux-là, là, un peu similaire. Myrsen, je suis content de l'avoir trouvé. Je l'aime bien, puis regarde. En le sentant, là, je, je savais, hein, que ça s'en venait. <coughs> je serais peut-être, ça serait peut-être, c'est sûr que j'ai pris une puff, là. J'ai pris une puff, là. Mais juste, j'ai juste, juste pris une puff, là. J'aurais de la misère à, à, à différencier avec le wedding cake puis le GMO cookie. Je l'aime, c'est le même style. C'est même style que ces deux-là, que le wedding cake puis le Gémo Cookie. J'ai l'impression que si t'aimes le GMO Cookie de Spinach, t'aimes le wedding cake de spinach. Je trouve qu'ils se ressemblent vraiment. Si tu aimes ces deux-là, là, celui là il. Il fait, il fait partie de la gang. L'autre fois, je me suis forcé. Je me suis forcé à, à aimer un des deux. Je me suis forcé à son choix. Wedding cake ou GMO Cookie de Spinach. Je suis sorti avec le GMO Cookie de Spinach. Un petit peu plus fort. Hein? Un petit peu plus fort, le buzz. Mais vraiment similaire. Puis celui-là, écoute, c'est vraiment des, des petites différences vraiment minimes. Là. Je pense qu'il rend plus que le wedding cake. Je pense que le wedding cake, le spinach, est un petit peu plus léger. Mais euh, les trois se ressemblent. Les trois se ressemblent vraiment. <coughs> Pas grand-chose à dire sur cette vidéo, euh, à part là, que je vous vois plus de produits Kof. Hein? Ce pas euh, super hot, mais c'était pas très, très négatif, Kof. Euh, mais ça n'a pas fonctionné ici au Québec. C'est encore sur le site de Peace Natural. Peace Natural, c'est l'ensemble l'ensemble des produits Kronos. Kronos a Peace Natural. Peace Natural a plusieurs produits. En tout cas, il y a plein de compagnies, plein de marques. Ça appartient tout à Kronos. C'est bien. C'est bien. Donc, euh, si ton GMO cookie de spinach n'est pas là, tu prendras celui-là. Si le wedding cake n'est pas là, tu prendras celui-là. Les trois se ressemblent. Les trois se Dites-moi donc dans les commentaires si vous trouvez que ça ressemble le wedding cake et le GMO cookie ou sur ceux... Ou sur, qui ont essayé le Cocoa Bomba. Est-ce que vous trouvez qu'il se ressemble avec les, les deux autres que je viens de dire de Spinach? Parle-moi-en de ça, écoute. C'est sûr que je suis pas dans le champ, là. Il se ressemble. Il se ressemble Donc, c'est un peu négatif parce que trois produits, puis les trois se ressemblent beaucoup. Pourtant, c'est trois variétés différentes. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. Trois variétés différentes. Pas mal de similitudes. Oh, bro. Oh, non. J'ai tout fermé mes fenêtres. Comment ça, man? J'ai tout fermé mes fenêtres. Qu'est-ce que je voulais te montrer? Euh, le prix de l'action. Le prix de l'action euh, de Chronos Group, là. Euh, 5 dollars 55 sous. Est-ce que c'est un bon prix? 5 dollars 55 sous. Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que. Présentement, c'est 5,55$, et je peux vous dire que le 15 décembre, non, c'est pas vrai. Le 15 décembre, c'était 5,06$. OK, OK, Winman, c'est cool, 5,06$, 5,55$, quand même 10% de différence. Là. Mais Winman, nous autres, ce qu'on veut savoir, là, c'est, c'est beau, 5,55$, 5 55, c'est cool, là. Mais ce qu'on veut savoir, nous autres, nous demandons, c'est, combien qu'avalait le 1er février 2019? Ah, oh, tu veux savoir le prix de Chronos? le deux ans. le deux ans et demi. Le 1er février 2019 il était pas 5,55. 28 dollars et 51 sous. Donc, je suis, c'est vraiment triste pour la personne qui achetait ça à 28 dollars 51 sous parce que là c'est 5 fois moins cher fait que si tu avais mis 500 dollars le 1er février 2019 mettons 500 dollars il serait, il serait rendu à 100 dollars environ donc c'est vraiment triste donc euh, j'espère là que ça va remonter à 28 dollars euh, pour ceux là qui, qui, qui, qui l'ont acheté à 28 dollars finalement donc pas certain de cette compagnie-là, euh, on voit plus euh, Cove, certains produits Spinach, euh, pas trop trop populaires. Euh, C'est quoi l'avenir de Spinach? C'est quoi l'avenir de Kronos? C'est sûr qu'il y a une grosse multinationale, la compagnie de cigarettes, qui sont derrière eux. Donc sont sont peut-être là pour les « backer hein, ». Si euh, les ventes sont pas là, s'ils ont de la misère à payer la secrétaire. Peut-être que la compagnie euh, de cigarettes va compenser. Donc, je vous laisse là-dessus. Euh, c'est bien. C'est bien, euh, Coca Bomba. Euh, c'est bien. Euh, je veux pas être trop, trop généreux, mais quand même, euh, 7 sur 10, c'est très bien. C'est très bien, 7 sur 10, 7.5 sur 10. Mais c'est la même chose qu'on connaît de Spinach. C'est comme le GMO cookie, le même look, vous l'avez vu, même look, même style. Euh, c'est comme ça les SQDC. c'est comme ça quand on trouve une marque, la marque donne une bonne idée des autres variétés de la même marque. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi les autres compagnies mettent pas tout, tout, tout le même prix pour une certaine marque. Euh, si ton cannabis est vraiment plus beau, ben... Tu veux vraiment le mettre plus cher, mais change d'étiquette. Peut-être que tu vas me dire, ah ça coûte trop cher de, de, de fabriquer un autre label, un autre euh, un autre label, un autre euh, étiquette finalement. En tout cas, on se laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo, abonne-toi. 30% des gens qui écoutent les vidéos de Winman ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc, euh, abonnez-vous s'il vous plaît, Le 30% de personnes. Là. Euh, Activez aussi la cloche, hein? on sort des vidéos là, euh, quand même quelques fois par semaine, pas toujours à la même heure, donc euh, en activant la cloche, vous allez avoir, être informé du moment là, euh, lorsque je sors une vidéo. Je te laisse là-dessus, je suis un peu fatigué, on va continuer à fumer le Cocoa Bomba et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!